comme vous pouvez le remarquer, j'ai 68 dollars actuellement. Donc, j'ai déjà miné 72. Alors, comme la valeur du Bitcoin dans le Meringue, ouais, le Bitcoin est assez volatil, c'est ci si monter, montées, on ne sait pas là où il va. Donc, je suis actuellement à 68 000. Donc, ces Bitcoins valent actuellement 68 000 dollars. Voilà, donc, euh, vous voyez que ça marche. c'est n'est pas...